Bonjour à toi et bienvenue ici, je suis vraiment ravie de t'inviter à cette conférence en ligne sur la roue de médecine. Je m'appelle Pascal Pascal Béga, je suis femme médecine, certains disent chaman, moi je préfère le terme de femme médecine qui est employé par mes amis amérindiens avec lesquels j'ai vécu une partie de ma vie en forêt amazonienne. Qu'est-ce qu'on va faire et de quoi va-t-on parler eh bien, on va parler de la roue de médecine comme un outil de transformation spirituelle vraiment très puissant et très important. Et tu vas comprendre pourquoi. On va passer au long des quatre directions et on va voir les objets de pouvoir rattachés à ces quatre directions. On s'apesantira un peu plus sur la direction dans laquelle on est en ce moment. Je t'invite à me laisser ton mail juste, à, juste en dessous ou juste à côté pour que je puisse te recontacter et te donner les liens de correction de connexion. <rire> en attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao